Bah, il m'a fallu justement tout un livre pour décrire cette famille. Euh, je pense que justement, c'est peut-être le point de départ de ce livre, de me rendre compte que cette famille, qui peut-être comme toutes les familles, euh, est un ensemble de rouages un peu très complexe, très très fin, qu'on en vient peut-être à ne plus euh, trop questionner parce qu'il y a tellement de, de forces un peu euh, contraires qui, qui se, euh, voilà, qui se, qui viennent les unes, les unes contre les autres, que je, peut-être, j'en venais à, c'est pas à ne plus trop savoir la décrire, en tout cas je ne la, la questionnais pas. Donc j'ai eu envie euh, à travers ce livre d'aller l'explorer euh, au travers de souvenirs bien sûr, d'événements plus récents, euh, de savoir quels sont les, les épisodes qui nous, ont, qui nous ont marqués, qui nous ont construits, euh, qui font ce qu'on est devenu aujourd'hui, euh, qui, qui ont un peu influencé la manière dont on interagit ensemble. On est une famille euh, que je qualifierais de proche et soudée, mais avec un certain nombre de, pour résumer, je peux dire non-dits, même si ça n'en est pas vraiment, puisque j'ai l'impression quand même qu'on qu communique, les choses sont bien claires les unes pour les autres, mais peut-être on a du mal à les partager euh, euh, face à face, et peut-être qu'au travers de ce livre, j'ai eu envie de leur parler, et puis de parler peut-être euh, euh, des familles en général. Je pense que la première des raisons qui, qui m'a fait écrire ce livre, c'est un événement assez récent, un dîner euh, qui d'ailleurs euh, ouvre euh, ce récit, qui est un dîner avec mes parents et ma soeur où euh, c'était pas la première fois mais peut-être de cette manière là de manière si frontale euh, on a abordé les, les sujets du handicap de, de ma soeur qui, qui est pas euh, évidemment quelque chose de, de caché pour nous mais qu'on avec un peu de pudeur un peu de peur peut-être de de ce un peu de se secouer les uns les autres ont on peine à aborder parfois et à l'occasion de ce dîner les choses sont un peu sorties les larmes aussi et et j'ai été profondément marqué, bouleversé par ce, cet événement. Et en l'écrivant, parce qu'il m'arrive parfois de mettre sur le papier des, voilà, des choses qui, qui m'ont marqué, et en voyant que j'avais des choses à y dire et que ça ouvrait d'autres portes, euh, j'ai voilà, continué à tirer ce fil-là en, en retournant dans le passé, en, en me replongeant dans d'autres événements assez récents aussi, et en essayant d'en dégager quelque chose qui, qui moi, m'a fait du bien. À être le petit dernier, euh, oui, ça... Ça a certainement, euh, ça m'a donné une place peut-être un peu, un peu différente, qui n'était pas une place euh, euh, en retrait, mais quand même une place déjà un peu de suiveur, ne serait-ce qu'avec mon frère qui a été, euh, comme tout grand frère, un peu un, un aimant pour me faire découvrir plein de choses, en particulier la musique. C'est celui qui m'a ouvert les portes de la musique qu'on a beaucoup pratiqué ensemble dans notre enfance. Et nos chemins se sont ensuite un, un peu séparés parce que, au, au bout d'un moment, bah, forcément, on forge son propre. Son propre caractère ses propres envies euh, on a ses propres rêves la place de petit dernier c'est aussi peut-être euh, une place de prime abord un peu privilégiée où euh, on arrive dans une famille déjà où les choses sont déjà en place et, euh, et en même temps le contre le contrepied de tout ça c'est qu'il faut s'en faire une euh, en acceptant ce qui est déjà ce qui existe déjà et en ça peut-être euh, euh, sans avoir l'impression d'en souffrir, euh, c'est peut-être beaucoup plus tard que j'ai découvert que j'avais gardé euh, peut-être un certain un, un retrait vis-à-vis -vis de choses importantes, parce que pour moi c'était ma normalité et, euh, et que je l'avais du mal à le questionner tout simplement. Non, ben, mon frère, alors il est très proche de moi au contraire, il a um, 18 mois de plus que moi, on, est, on a grandi vraiment euh, de, dans la même... Euh, euh, dans les mêmes rêves parce qu'ensemble on a partagé très vite la musique et dans ce livre justement j'avais envie de décrire ces chemins qui ont été longtemps euh, imbriqués euh, parallèles pour qu'ils se sont un petit peu séparés avec le temps euh, euh, j'ai voulu aussi questionner euh, le rapport que j'avais par enfin vis-à-vis -vis de, de la dépression de mon frère qui qui euh, voilà qui dure depuis un certain nombre d'années qui avec lesquels j'ai eu un des sentiments un peu troubles un peu peut-être de d'incompréhension parfois, de, de méfiance, euh, ce qui nous a amené à peut-être un peu nous séparer et, et qui parfois m'a cette idée de séparation, d'éloignement vis-à-vis de mon frère m'a un peu m'a un peu blessé parce qu'on était tellement proche, on a tellement partagé des choses euh, magiques dans notre enfance euh, que, en, en regardant un peu en arrière, j'en je, suis venu à me dire qu'il y avait peut-être une un, un certain une certaine forme de, de gâchis, de choses que je voulais réparer. Et j'ai essayé de le faire en, en, en l'écrivant. Je l'espère en tout cas là, être universel. Euh, bon, c'est évidemment quelque chose que que j'espère toucher quand quand, quand j'écris. Euh, j'écris évidemment pas pour moi, euh, même s'il y avait un, un côté pansement un peu à cette écriture là. Je pense que toutes les familles ont cette complexité, euh, en, un mélange de de certains non-dits, un mélange de, de choses qui sont tellement euh, évidentes qu'on qu ne les remet plus en cause, euh, qu'il y a forcément euh, des forces un peu contraires entre amour et tension, euh, entre rivalité parfois et, et admiration. ça Ce sont plein de choses que moi-même j'ai je, je, je, ressenti et je ressens et, et qui, je le sais, concernent beaucoup de familles.